saved Ariadne would not save me she had grown up with that melody and had developed a mind so distorted that it could withstand the horrors it saw each day but there was another way out to break the connection between our reality and that terrible place to take the song and its nightmares to their place of origin i was the only person who could do it the only one who had heard the melody and so far lived to tell the story Time was running out. The mansion was still far away, and my damned car chose that precise moment to go belly up. Everything seemed to conspire against me, but I wasn't about to give up. There wasn't much time left. But I knew I still had a chance. Wa wow. <laughs> it's almost over. Just Find the box and take it to that place. Mais oi. Wow. Glauque, mais joli. Bienvenue dans ma vie. Mais oi. Wow. Come on, you got this. Et vous pouvez y arriver. J'arrive pas à voir Ariadne d'ici. Ariadne, c'est celle qui avait... Oh J'ai plein d'hypothèses. Est-ce que Ariadne ne va pas donner sa vie pour me sauver Est-ce que Ariadne ne va pas m'utiliser pour se libérer Est-ce que Ariadne n'est pas l'incarnation de la présence Est-ce que la présence ne va pas m'utiliser comme portail Pour venir dans ce monde une fois pour toutes Oh, il entre Arena, c'est pas... Peut-être qu'elle va m'utiliser pour s'appeler Daniel Quoi On lui a rendu sa pote à musique. Hello. Si seulement j'avais une grenade... Oh Je vais quand même rentrer. J'ai un vandal rien oh, c'est quoi qui dort là des petites boîtes de décoration métal 28 septembre 98 auteur étienne bertrand wow j'avais oublié piano très probablement du 19e ok désolé la lampe est tombée du plafond et a écrasé tout ce qui est en dessous personne n'a semblé se soucier avant de commencer à fouiller la maison je voudrais trouver un rayon et de poser des questions sur la boîte à musique <rire> En même temps, il est au bout du rouleau là, il est complètement au bout du rouleau là, son esprit est brisé là. S'il n'y a jamais eu des os ici, c'était bien il y a longtemps de cela. Il n'y a pas de carte dispo, ok. Miroir cassé, c'est probablement Argos le Grand qui l'a fait. Je ne pense pas qu'Ariadne ait jamais été invité à les casser comme toutes les autres victimes de la chance. Mais le mannequin. Une vieille radio et deux bustes en pierre sont probablement les ancêtres de la famille. Mais tout est en train de partir en kick. Un livre d'histoire qui parle aussi bien de la famille Logan que du manoir Armsberg Et beaucoup plus ancien que celui que nous avons trouvé à l'université. Une pile de vieux livres. Hein. La plupart d'entre eux ont plus de 100 ans. Mrs. Le Grant, pardon me for barging in like this, but I need that box. André Attends, je vais faire comme j'aurais fait dans okay. la vraie vie. Je vais aller de face. Là. Oh, elle tourne la tête, là. Lane, c'est sa sœur. Est-ce que c'est sa sœur qui est K1 qu un... Est-ce que sa sœur, c'est la présence Est-ce qu'elle sent la présence de sa sœur qui est morte Est-ce qu'en vérité, la présence depuis le début, c'est sa sœur qui hante Ariadne Jadney's older sister. What a senseless tragedy. The box. The music box I gave you. I need it. Please tell me where it is. Its box is upstairs. Thank you. I promise I'll free both of us from that cursed thing. Upstairs, Mr. Noyer oh. In my room. Elle a l'air tellement triste. Elle a l'air résignée. Rési non, non, ça c'est faire. Elle a l'air résignée. Elle veut m'aider, je n'ai pas besoin d'aide. Mais elle oui. Je trouve l'histoire, mais incroyable. Oh toujours jeune, toujours sombre. C'est sa sœur au plafond bah il s'est pendu tellement de questions, j'ai tellement de... Okay. ...d'hypothèses. Oh Non, c'est une bouteille C'est quoi C'est une bouteille, hein, c'est pas, pas la bouteille de musique, on est d'accord. C'est ça, elle aurait vécu avec sa sœur tout le long. Attention. La boîte est dans la chambre, mais je je, je fais plus confiance au jeu. Okay. Okay. Uh -uh. Le son est incroyable, incroyable. Bon hein, bah, c'est parti. Hein. Mm -mm. La merde aillé. Nathalie Hemsberg. Je pense que je me souviens. Mm -mm. Ok, c'est parti. C'est... Note personnelle d'une petite fille, le nom Hélène, apparaît à plusieurs reprises. Elaine Legrand avec Ayane dans ses bras. Non, c'est sûr. C'est sur la présence de sa sœur depuis le début. Et que elle voulait rester en présence de sa sœur. Elle voulait pas s'en séparer. Il y a tellement de poussière sur les feuilles qu'on peut à peine en deviner la couleur d'origine. Elles ont probablement... Là, depuis les lustres. On a vu où ils ont fini les lustres. Hein. Non... Oh Fin du jeu. Bien entendu, je ne peux pas l'ouvrir. Ok. Ah. Ah. Il y a une épaisse couche de poussière sur le matelas. Il semble toujours légèrement déformé, comme si quelqu'un avait dormi dessus il y a longtemps. Et pourquoi pas, Berenice prenez C'était là où était Bérénice. Bérénice était là. La doc était là. Il y a un miroir qui n'est pas brisé. ...comme dans l'abbaye avec lui. Oh, okay. oh non. Il va éteindre et allumer. Oh la vache. rapide que l'ascenseur en tout cas. Est-ce qu'il va se sacrifier pour... Euh... Et, euh, bon je prends hache franchement. Oui. Il y a Argos le grand. Il se demande juste s'il doit lui donner un coup de masse Si je mets non Il se passe rien Et si là Et non sinon je suis à fait devant là. Nom de dieu Est-ce que je dois frapper Pas avec la masse Non mais moi c'est mon premier réflexe <rire> Ah mais c'est C'est Toc-Toc ou Toc-Toc-H Oh Quoi C'est toutes les victimes Les victimes de l'entité Sébastien Usher L'écrivain dirait qu'une gaine géante mais est-ce que c'est là que Bernie s'est trouvé Et là, et là Bon ben tapons. This can't be real, Mr. Husha Il est bloqué dans son cauchemar. Qu'est-ce que c'est C'est mon cauchemar C'est ma folie, mes ténèbres, mes abysses, ma malédiction C'est là où finissent Condamné à l'éternité L'histoire de ma famille de toutes les personnes qui ont résidé dans cette maison. Ils vont s'activer. Obligé d'écrire tout ça. Pasha a écrit, Masha n'a pas Masha trouvé la sortie. Et j'ai isolé dans sa chambre. L'obscurité a surgi d'elle. Où s'était elle réfugiée Et c'est lui qui écrit tout ça Je décide de l'endroit où elle s'est réfugiée. Quoi L'abbaye C'est ça Suicide, alcool, ou... Le dernier c'est quoi La Bible Mais la Bible, c'est sûr. macha a trouvé la sortie. Piégée et isolée dans sa chambre. Hein. L'obscurité a surgi au-dessus d'elle. Ouais, la Bible. La... Enfin, genre, je vais pas le. Je, je vais pas choisir la... par défaut. Je vais pas choisir l'alcool ou le suicide. C'est. C'est genre. Euh... Nusha a cherché le refuge dans la ville dit. Cependant, aucune prière n'a pu la sauver. Nusha a écrit, Julia a encore trouvé la porte impossible, mais cette fois-ci, elle était ouverte. Qu'a-t-elle fait C'est moi qui décide. D'entrer, de partir, d'appeler. Non, partir. possible mais cette fois-ci elle était entr'ouverte oh, ok c'est pas ce qui s'est passé ouais appelé avant ok ok Ok, je retrace l'histoire, et en même temps, ça me permet de savoir ce qui s'est passé. C'est probablement l'une des manières d'apprendre le lore de manière la plus glauque qui soit au monde. Le premier était un first try. ouais. Julia est entrée en désireuse de la laisser ouverte. Ouvert. Elle a théorifié quand le elle a découvert qu'une fois de l'autre côté, la porte avait disparu. Fois, avait fois, fois, elle elle elle disparu. Fois, Comme au début du chapitre 3. Et là, elle a disparu. Ok. Catherine et Soul étaient enfermées dans la chambre quand soudain la porte a commencé à s'ouvrir. C'est Claude qui okay, est intéressant et ingénieux. Qu'est-ce qu'elle a pris Catherine et Soul étaient enfermée dans la chambre quand soudain la porte commence à s'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai fait Ciseaux. C'est quoi C'est saut Bat de baseball. Un saut Elle appelle un avocat J'ai pas compris. Un ciseau, je dirais. J'ai fait trop d'erreurs Je pense que... On va. Je vais voir oh Je l'ai pas libéré Ouais, faut, faut se rappeler là. Je les ai condamnés. What J'ai pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce que c'est Je dois échapper à ce cauchemar. Je dois nous... Je dois nous tous sortir. Je dois nous tous sortir de cette folie. Quoi Ok, je reconnais ça. Va. à ça lui. Mais est-ce qu'il faut que j'ouvre? Est-ce qu'il faut que je l'épande? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'ouvre. Il y a trois angles. Mercredi. Faut activer les leviers où il y a des, pen, des pendus en fait. Ouais, c'est un genre de piège, hein, j'ai l'impression. Hein. Là, c'est pile face à moi. Elle a l'air un peu bas. Okay. Euh, J'ai l'impression... ...que c'est celui-là. J'ai l'impression que c'est... Attends, je vais peut-être pas me mettre là. Ah, Sautez-moi, bonne chance. Et celui-là j'ai dit... Hein. Il y aura un ouais un an Et le dernier c'était lequel Si c'était bon les trois En fait j'ai deux chances sur quatre d'y aller. Ou alors c'est un game over. Et j'ai pas d'autre perso hein. Il faut résoudre deux énigmes sur quatre. C'est pas pour les sauver. C'est pour réussir à passer. Oh, mais c'est tellement bien vu. C'est tellement horrible. N'utilise. La condamnation. Mais. Bérénice, bah ouais, on va essayer de la sauver, enfin... Dr. Prestigard. Les morts n'étaient pas vaines. What? En fait, les condamnations, les morts, leur mort nous permet... Non, c'est trop bien vu. D'accéder à la fin. Non. il y a encore deux patients qui n'ont pas entendu la chanson mais je me rappelle pas de qui. Quelle horreur Cette machine jouera la mélodie dans la cellule de mon choix. Je dois faire mon choix avec soin. Quoi il faut se rappeler des, des, des dessins. C'est récent, c'est récent. Avez-vous récemment rêvé d'un soleil en pleine éclipse Il y a une logique à comprendre. C'est clos. Ok, attends, 1, 2, ok. 1, 2, 4, 5, 6, ok. Ok. Il y a deux patients qui n'ont pas la musique, mais lesquels? Ok. Ariadne, elle a eu la musique. On a fait l'expérience sur elle. Vous avez Donc, euh, on sait que c'est pas elle. C'est pas la 4, on le sait. On sait qu'il faut ici parce que lui il ment. On barre la 4, en effet. Ryanet dit qu'il ment. On part du principe qu'à partir du moment où ils disent non, je dois leur donner la musique. Mais il y en a que deux qui disent. Il euh... n'y en a que deux qui n'ont pas eu la musique. Donc, on peut éliminer le 4 et le 5, je pense. C est, c est, je, je comprends la logique comme ça. Hein. Lui, on voit pas de dessin. Ah, mais on ne voit pas la moitié droite. Lui, il est face au mur. On va se, on va se référer aux indices... Lui, il regarde la lumière. Il regarde la lumière, il est concentré sur la lumière. Je vous rappelle que la lumière repousse les ténèbres. Lui, il regarde pas la lumière. Mais il est dans la lumière. Ah, attention. Il y en a un là qui était dans l'obscurité. Lui est dans l'obscurité donc je dirais que lui Il a pas eu Je dirais à brûle pour point Que C'est la 2 Et la une. Okay, le 1 Ok alors 1 suitez moi bonne chance 1 et 2 attends On peut le faire qu'un à la fois Oh non, c'est du génie C'est du génie et de la torture On peut pas faire les deux en même temps Ah, c'est de la torture Ah, c'est de torture, mon gars Je suis désolé, mec. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Alors, pour le coup, on n'a même pas lu ça pour avoir notre logique, tu vois C'était ma bonne chance, allez, allez Bérénice, alors on y croit. Allez, la chance ch ch chanson, chanson. allez ah. En plus, c'était une demoiselle, là. What? See you never! Non, t'es revenu Si Succès déverrouillé, retour à la case départ. Qu'est-ce que ça veut dire que ce... Ça veut dire quoi ce... S'il te plaît. S'il te plaît. Eh, attends, elle était là Non, elle était en bas. Je vais juste rester à l'infini ici, je vais juste ouvrir des portes et refermer, tu sais quoi Il oui, y a l'obscurité, là, d'un seul coup. Tiens sera bien, okay, Mme Legrant. Ah, cette chanson ne sera plus jamais jouée dans ce monde. T'es sûre T'es sûre Non, t'endors pas. T'endors... Ah Oh Non. Je devrais avoir je suis dans son monde. mind if I turn on the light? No. It doesn't like the light. Qu'est-ce que tu fais? C'est sa sœur Quoi mmh. Les créatures, c'est nous C'est nous, les créatures Quand on essaie de sortir de la porte, en fait, et qu'on nous condamne, et qu'on nous repousse, tous ceux qu'on a empêchés de sortir, les créatures sont toutes les personnes enfermées par l'entité. Je suis choqué. Je trouve que l'épisode 5 est vraiment euh, incroyable. Je trouve ça bien que l'épisode 6 ne soit pas le plus long. Alors, je trouve ça très, très, très, très bien vu. Que l'épisode 5 soit moins long que les autres. Un poil, mais pas trop, un peu moins long que les autres. Et que le 6 soit beaucoup plus court. Je trouve ça très bien. Si c'était aussi long, il y aurait un côté genre endurance, tu vois, un côté... L'ambiance sonore est incroyable. Le, le son, la mise en scène, l'absence de son. L'absence de son, quoi. Une ambiance travaillée, vraiment tout, tout, tout incroyable. Non, non je suis, je, en fait, il y a plusieurs choses. Je suis extrêmement reconnaissant qu'on ait, qu ait fait tout ça ensemble. C'est l'un des jeux les plus longs qu'on a fait ensemble. On a fait ça depuis, depuis des mois. Depuis des mois, et je suis content qu'on n'ait pas rushé pour rocher. Ouais, moi j'adore franchement le principe de, de paradoxe temporel et tout. de, de, de, de, de, de C'est un truc qui me parle. Qu'est-ce qu'on va faire comme jeu d'horreur maintenant Thank <music> you.